À beaucoup de femmes qui partagent le fait de se déplacer à vélo, et puis plus récemment euh, à des femmes qui partagent en vidéo, voilà, et en Daily Ops, et en Daily Ops Je pense euh, évidemment euh, à Cat girls euh, je pense à The Quiche, des dames qui viennent nous partager leur, leur expérience, leur ressenti euh, en causant à être reposée sur leur trajet. Euh, J'apprécie énormément. Donc c'est cool parce que vous êtes de plus en plus, mesdames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 cette barre, euh, moins symbolique, mais hyper importante pour moi, des 50 délits euh, d'observation d'observation quotidienne, de circulation à vélo euh, à Paris et en région parisienne, avec tous les changements de vie euh, qu'on a vécu aussi, nous, de notre côté, des changements d'itinéraires et tout. Et euh, je suis hyper content de pouvoir te présenter euh, un aller-retour de bilouquette comme ça.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 Après, je ne peux pas te présenter les choses qui ne me ressemblent pas tellement, euh, quand même. Quoi. Bref, c'est un grand plaisir, vraiment, euh, d'être là et de partager avec toi, de partager euh, du vélo, de la bonne humeur, euh, des moments, je, pas forcément de bonne humeur non plus, mais parce que c'est important de le montrer et d'en parler aussi, mais de montrer aussi les bons moments et euh, de le partager, voilà.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 on est en live tous ensemble et toutes les idées sont bonnes à prendre et on réfléchit là-dessus avec un deuxième degré euh, profond et caractérisé. Et voilà, et pendant ce temps-là, euh, ma tendre Bilouquette euh, est arrivée à Besançon et puis euh, remonte sa petite rue euh, Maurice Berthaud euh, dans la joie et la bonne humeur et puis euh, elle va rentrer à la maison avec euh, ce sourire qu'elle a derrière les oreilles. Euh,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 c'est hyper euh, stimulant voilà euh, pourquoi pas regarder ces 50 daily observations euh, ça représente quand même beaucoup d'heures de programme, je sais pas, peut-être 25 heures hein, quand même euh, si tu veux toutes les voir <rire> si. bonjour, je m'appelle Bilou je fais des daily observations si tu viens d'arriver là, <rire> tu as 25 heures à rattraper, 25 heures <rire> non non, pas tant que ça une vingtaine d'heures on va dire ouais. on va arrondir. bref euh...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 Allez, une bonne soirée, bisous, salut.